Je fais cette petite vidéo en hommage à ma sœur qui est décédée d'un cancer sur trois mois à peine après l'annonce. Tu es parti avant moi, mais tu es parti beaucoup trop tôt. Point Par cette saloperie de maladie qui ne t'a laissé aucune chance à peine quatre mois. Mais je crois que le jour avant ton décès que tu le sentais, tu avais réuni la famille. et J'y entends encore tes dernières paroles à mon oreille des mots que tu ne m'avais jamais dites. J'y ai compris alors que tu nous disais au revoir à ta mammière. Au moment où tu es parti, une partie de moi s'est envolée avec toi. Tu es plus là. Mon cœur te pleure par ton absence mais je sais que tu es bien maintenant où tu es. Tu peux enfin voyager et que tu ne souffres plus. Tu es une étoile en plus dans le ciel et je te remercie de ce beau message que tu m'as laissé en psy. Tu me manques tant.